Yo tout le monde et bienvenue pour cette vidéo sur Apex Donc pendant cette vidéo j'ai dû réaliser le défi de prendre le stuff de chaque kill que je fais Donc voilà donc là j'ai fini la vidéo, la vidéo elle était incroyable Donc moi je vous dis bon visionnage Pensez à vous abonner parce que je sors une vidéo toutes les... enfin deux fois par semaine Et euh, du coup bon visionnage. Oh Alternator Let's go Bon du coup faut que je prenne alternator tout simplement et je vais en jouer un. Hop. Wesh. Oui. Mais je suis resté lui. Il est où est Il nous a brain Il avait quoi dans son stuff R45 wingman ça va. Oh il était bien. Et je vais monter en haut. Il y a du monde. Ah oh, ouais bien sûr qu'il y a du monde. Ça arrive. Et il est mort. Oh, J'ai cru que j'avais RO45. J'ai les spam Genre le ce qu'il a dans son stuff. Eva 8. Il bah, faut que je joue Eva 8. Alors, hop. ça J'ai pas de balle de pompe. Oh. Merde, quoi Il en avait pas non plus. Bon, on va dire que ça compte pas. Hein. Je reprends le Il est mort. Ouais, wow, c'était compliqué. Merde. Eh, je peux pas. Ça, tu veux faire une vidéo tranquille tu, tu peux pas Tu vois les gens ils t'empêchent de faire des vidéos Bon c'est pas grave On se retrouve juste après du coup pour la prochaine game Du coup c'est parti pour la deuxième game Alors où est-ce qu'il va spawn le mate Ok ok Bon il, il spawn direct Au moins il y aura de l'action ça c'est sûr Avec genre euh, Une bonne armée sans plus ça. Oh r 99 R-301 Oh j'ai une chatte oh, Y a un mec là Et j'y vais ah ils sont deux Il y en a un qui break. Je mets un shuriken, normalement ça touche un peu. Même pas Putain il est où le mate Toujours c'est comme ça. Le mate on sait pas ce qu'il fait. Mais wesh mais pourquoi il s'est échappé Mais. Lui il est mort. Ah, en vrai je peux taper un V2, la vérité. Y'a moyen j'y vais Il break pour let's go en V2 Du coup c'est le deuxième que j'ai tué donc je prends son stuff Rampage Mastiff, ça va ça va Ça passe Qu'est ce qu'il fait le mec il bouge pas eh, je crois que je suis, je suis solo là Le mec il sert à rien Oh quoi Wesh Attends, ça a même pas bougé et d'un coup ça a foncé. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il raconte Yo man, what de are you de singing Qu'est-ce qu'il... Wesh, qu'est-ce qu'il là? Ah c'est un espagnol, il a dit coulo. C'est le seul mot que j'ai reconnu. Qu'est-ce qu'il raconte il a Toujours en vidéo, je tombe sur des dingueries. Wesh. Oui. Il est en train de s'embroncer tout seul, là. Je suis sûr qu'il est bourré. Et il va trop mal jouer, frère. Il avait de la musique, il est en train de chanter du Bob Marley ou je sais pas quoi, frère. Et Il est bourré, il va mal jouer. Ça, tu vois, ça, ça va m'énerver. C'est un joueur clavier souris. Mais Il va encore moins bien jouer, alors. Parce que bourré clavier souris... C'est plus compliqué. J'en ai fait l'expérience. Et c'est plus facile bourrer manette que bourrer clavier souris. Vas-y, faut que je trouve des du monde. Oh, là devant. Des breaks. Des break aussi. Toucher. Merde, il y a ma, ma break. Hop, hop. Et bah non. Euh, tiens. Hack, hack, et... Merde. Oh, pourquoi j'ai fait le con Oh la merde. J'ai fait le con et j'ai voulu faire le malin. T'es mal à la merde qui m'est arrivé. Il n'y a rien qui va frère. Il va mourir et il va rager. Oh oh, they... Mais il a instant de quitter. Bon c'est parti pour cette game du coup je suis dur de saut. J'ai pris Watson pour changer un peu. à chaque, à chaque game je change. Et euh, vas-y je vais aller à Cascade. Ah j'ai un Mozambique. Par contre comment j'ai trop mal spawn. Oh yes, Alternator. Lui les break. Ah frère, je fais de la merde et je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux, je vais aller push pour corps à corps. Je sais même pas parler. Voilà. Allez, une balle, une balle. Quoi Ah mais du coup, il s'est shield. Ah mais lui, c'est son pote. Forcément. Et les deux, ils sont low. Them two are low. GG, the second two is low. Ah ok, son mate, il est parti. Yes. Oh, il a géré le mate. Pour une fois, je suis pas tombé avec une grosse merde. Vas-y, il faut que je tue celui-là du coup. Enfin, que je prenne son stuff. p 20 wingman. Ça passe, ça passe. Franchement, ça aurait pu être pire. Et en plus, il y a le wingman qui est très bien. Ah hey, y'a un Blue Dound, il nous a vus. Je vais aller push. Il faut que avec le truc de Watson je fasse un peu de dégâts. Oh yes, je n'ai pas les Oh yes, un mort. Moi je suis solo. Bah vas-y frère, c'est moi qui ai tout fait. Brawler, enfin.. Euh. je sais pas quoi. Et.. R99. Putain, a une autre team, merde Il faut qu'il gère. Là, le fight d'avant, il a rien fait. Au moins, il le tue. Allez, stop les plaît, mon ref. Ah merde. Oh, j'ai le seum. Il y avait un autre qui est arrivé. Tu vois, ça que j'aime pas, frère. Je me suis dit, c'est un bon mate. Il va fight et tout. Bon, au final, rien du tout. Bon, du coup, pour cette game, j'ai pris le Lifeline. Là, c'est lui, leader de saut. So et euh, il m'a fait spawn au mur ou je sais pas où là. Oh yes, Peacekeeper. Je sais pas pourquoi il l'a pas pris. Ah, mais c'est juste là. Oh, oh le Bloom il m'aime pas, une deuxième fois, et je crois vraiment c'est pas fait pour moi la déjà je l'aime mais c'est pas réciproque j'ai passé par là Ah c'est ok ah, j'ai plus de balles, j'aurais pas dû tenter un truc comme ça hein. oh, vas-y bah, je prends ce stuff hein, parce que c'est le kill euh, du, du, du mate eh, hey, il a tout fait, faut bien que je, je réalise le défi hein, un peu. Ah, devant il y a fight. Ou je suis à Pépin là-bas ou quoi Les deux ils sont en train de piquer. Ah, il va pas le. Ah, ils vont nous attendre, c'est. C'est. Wesh. Le... Oui. À son pote, merde, il avait un peacekeeper. GG, man. Ah, il me reste, ça un bon. allez oh, go. Là, je suis pas tomber avec une grosse merde. Ah, mais je suis con. Non. mais bon, là ça va passer, mais wesh. J'ai lifeline. Bah ben, oui. Euh, du coup, faut que je prenne. Vas-y, je prendre son stuff à lui. De toute façon, au pif, un hein, des deux. Mais frère j'ai servi à rien là Ok ok. Ah il a mis ça. Vas-y faut qu'on fonce. Le truc il est fini. Ah mais il a la boule lui. Dans tous les cas aussi tout droit. Ah merde c'est là-bas. J'ai passé à droite. C'est bon, on y est. On les suit. Vas-y, vas-y, on y va. Ah non, hey des mecs, pas même pas. Il est mort. Je prends son stuff. Wingman, merde, merde. Wingman air 301. Ok, ok. Euh, hop. Il avait shield rouge. Ça va, ça va, il avait un bon stuff. Oui, mon 301 c'est très jouable. Ah, ils sont deux. Ah, Vas-y, ouais, faut, faut qu'on bouge. Il est trop mal. Vas-y. Merde, j'ai même pas fini ma cellule. Mais je vais finir le kill. Si je peux déjà. Ah, c'est bon. Du coup, faut que je prenne son stuff. Wingman Peacekeeper. Ok, ok. Ah, c'est top 2 là Non, mon petit pote. Désolé, mon gars, mais j'ai une vidéo à, à faire. Tu m'excuseras ouais, Je peux rien faire 1, 2, 3, hop Merde comment ça frappe aérienne wesh Quelle frappe aérienne wesh On est où On est en Ukraine ou quoi là Comment ça frappe aérienne Et Je suis venu en haut et il croit que je suis encore en bas peut-être, ou alors ils s'en foutent, grenade frag lancée. je sais pas. J'ai plus d'explosifs. Wesh, ah merde. Une petite seconde. Ça va on a Et une meilleure position. Voilà un médecin. Ah il veut push Vas-y faut pas merder. les briques. Il est mort Let's go Le top 1 Let's go GG, man Oh là là Eh frère, il a tout fait, la vérité Wow Patate Let's go oh, Ça fait trop plaisir Pour finir cette vidéo, un magnifique top 1 hein Bon, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à là, ça fait trop plaisir N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu Et pensez aussi à vous abonner parce que je sors deux vidéos par semaine et je fais un stream tous les soirs avant 2h du coup, voilà, vous êtes le bienvenu. Et euh, merci à tous ceux qui ont suivi. Allez, salut.